Comme vous le savez, c'est la première soirée d'un cycle de trois soirées que nous avons décidé de vous proposer autour, on a mis le titre suivant, les Français face à l'élection présidentielle. Euh, le débat d'aujourd'hui, donc revenons sur la question des colères des colères, des, colères, des colères, des colères sociales. Nous sommes à quelques semaines donc, de l'élection présidentielle, on voit que, voilà, la campagne électorale euh, ne prend pas vraiment elle ne prend pas vraiment d'ailleurs ni du côté des citoyens ni tellement euh, euh, du côté euh, des, des candidats du côté de l'offre politique elle-même à part effectivement euh, le constat euh, des divisions des compétitions euh, entre personnalités on ne peut pas dire qu'il y ait euh, dans un, déjà des enjeux euh, très forts qui, euh, qui fassent que cette campagne euh, mobilise euh, et puis surtout le citoyen a à sa disposition une, une manoplie, une palette d'outils démocratiques qui s'est aussi euh, euh, élargie, <coughs> diversifiée. On peut se faire entendre euh, par d'autres voies, euh, par d'autres moyens. Et euh, justement, nous allons évidemment évoquer aujourd'hui la question des, des, des, des gilets jaunes, On peut aussi, voilà, qui, qui reflète bien cette, ce, ce désir, cette nécessité aussi de se faire entendre autrement euh, qu'au travers euh, du vote. Euh, et on va donc démarrer euh, ce, ce, cette discussion entre nous. Euh, je vais vous proposer là encore trois temps. Un premier temps où je vais passer la parole à, à Pascal euh, pour lui demander peut-être de, de, de revenir euh, sur, euh, sur la colère, en fait, comme, euh, comme euh, émotion et euh, peut-être mode d'action aussi euh, euh, politique dans l'histoire dans l'histoire de notre pays, euh, de revenir un petit peu euh, en arrière sur euh, sur la façon dont, dont dont la colère a pu déboucher euh, politiquement. Dans un deuxième temps, je vous propose euh, d'entendre Sand euh, sur euh, sur euh, à la fois bien euh, euh, son association, votre association, et aussi euh, euh, le mouvement des, des gilets jaunes. Vous avez quand même euh, joué un rôle et été euh, donc, on regardera le film. Après, on reviendra euh, avec vous euh, sur le film et euh, sur ce que les Gilets jaunes ont représenté. Et puis, enfin, dans un troisième temps, eh bien, euh, on en viendra euh, au cœur de notre réflexion, c'est-à-dire essayer d'envisager ensemble euh, la façon dont ces colères vont euh, intervenir euh, dans cette élection euh, présidentielle qui. Euh, Va, qui va avoir lieu Bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je vais m'efforcer, oui. tâche le... tâche n'est pas facile de faire un, un retour euh, dans le temps sur ces phénomènes de colère, colère qui sont très souvent à l'origine des colères sociales et qui peuvent déboucher sur des changements de profonds et qui, parfois, ne débouchent rien. Alors, on a souvent analysé, dans la période contemporaine, le fait que, en effet, l'affect de la colère, ce qu'un sociologue euh, Dubé appelle la passion triste de la colère, avec la crise des idéologies, le vide idéologique qui peut peu s'est créé, les affects ont pris la place de ce qui était organisé avant dans des systèmes de pensée, dans des idéologies euh, qui ont scandé toutes les années 60, 70, 80, jusqu'à la fin des années 80. Aujourd'hui, les colères chaudes restent à l'état de colère chaude jusqu'à ce qu'elles deviennent euh, froides à force de ne pas trouver euh, d'exutoire politique et éventuellement avant de se réveiller sous forme de colères chaudes qui chercheront encore un exutoire. Quand vous regardez ensuite tout le XIXe siècle, c'est un siècle de colère du XIXe siècle hein, et de colère phénoménale. Bien sûr, les journées révolutionnaires de 1830, qui vont avoir un exutoire politique. Ça marque la fin de la monarchie. Les colères vont continuer il y aura de grands moments de colère. Le mouvement Poujade sous la 4ème République, en, 1900, en 1956. Il y a bien sûr le mouvement de 68, où on rejoue, j'allais dire, et on active une mythologie extrêmement présente en France, qui est la mythologie de la rupture révolutionnaire. Hein, où les étudiants, et une partie de la classe ouvrière, mais surtout les étudiants, vont croire vraiment que l'heure est arrivée, hein, euh, du moment révolutionnaire, mais quand on consultera le peuple quelques semaines après, le peuple consulté au législatif de juin 68, il enverra une immense majorité conservatrice. Tous ces mouvements jusqu'à 95 sont des mouvements qui, à un moment ou à un autre, s'articulent sur les corps intermédiaires, syndicaux ou partisans. Et puis, d'une certaine manière, il y a une rupture dans les colères sociales et leur mode d'expression. Ce sont les bonnets rouges. Avec les bonnets rouges, au fond, au XXIe siècle, on a l'impression que commence à apparaître un nouveau type de mouvement social. Beaucoup moins vertical, beaucoup plus horizontal, n'ayant plus recours à des corps intermédiaires, parce que les corps intermédiaires se sont incroyablement affaiblis. Et donc, les mouvements sociaux, à partir du mouvement des Bonnets Rouges, puis ensuite du mouvement des Gilets Jaunes, vont prendre une dimension horizontale de refus de, à la fois de constat du déficit des corps intermédiaires pour articuler leurs demandes et du refus quand vous regardez. Moi, j'ai en tant que garant du grand débat national beaucoup regardé beaucoup eu le contact avec les mouvements des Gilets Jaunes à l'époque commence à apparaître, dans les différents textes des Gilets jaunes, euh, la théorisation du refus de toute représentation. Et qui, d'une certaine manière, renoue, parfois sans le savoir, avec de très vieilles traditions françaises, au moment de la Révolution. Hein C'était Robespierre qui disait, euh, voilà, la volonté populaire ne peut pas se représenter. Et quand on regarde, en effet, l'histoire des Gilets jaunes, ils n'ont géré aucune représentation. Et quand il y a une représentation à plusieurs têtes, dès qu'une tête passait, dépassait, elle était rapidement coupée. Si vous voulez, le, le défi, à mon avis, des colères sociales aujourd'hui, euh, c'est euh, au fond leur déboucher. Euh, merci pour ce, ce rapide retour, retour historique. Là, je crois qu'on arrive, euh, on commence à être au cœur de, de la question que, que, que, que l'on se pose, c'est-à-dire effectivement de cette articulation entre l'expression de ces mouvements euh, sociaux, qui se construisent de plus en plus en, en autonomie par rapport euh, aux, aux organisations euh, politiques, euh, syndicales euh, ou autres, et euh, cette articulation entre ces mouvements et le vote, la participation électorale, c'est-à-dire donc euh, la possibilité... Euh, euh, à partir d'une élection, effectivement, de, de, de construire une décision collective engageant, euh, engageant euh, oui, l'avenir d'un pays et euh, désignant surtout les représentants à qui va être confié euh, le, pouvoir, euh, le pouvoir politique. Donc je, je voulais maintenant euh, euh, vous, passer, vous passer la parole sans, pour euh, justement euh, peut-être... Euh, euh, dans un premier temps euh, peut-être évoquer cette culture profonde que fut euh, Pascal a évoqué, la culture profonde d'un mouvement social tel que les, celui des Gilets jaunes merci euh, comme ça a été dit euh, précédemment c'est vrai qu'on a un gros problème avec la représentativité et donc je vais essayer euh, de m'exprimer au maximum euh, pour mes camarades mais bah, c'est moi qui ai le micro quoi, donc euh... Voilà. Comme ça. Et effectivement c'est quelque chose qui a toujours posé, posé problème au niveau des Gilets jaunes et qui a beaucoup posé problème aux, aux observateurs extérieurs, que ce soit les médias ou les chercheurs, parce qu'on ne souhaite pas avoir une personne qui s'exprime un autre nom à tous. Parce que le Gilet jaune, en fait, euh, c'est euh, la protéine, c'est aussi protéiforme que peut être le peuple français. Par contre, on avait effectivement euh, ce, ce sentiment commun de, de déni, de mépris. De, on n'était pas visible, alors on a mis des gilets haute visibilité. Euh, et puis on était en colère, alors on a écrit notre colère dessus. Et, euh, et, et, et on était effectivement euh, d'abord beaucoup sur cette colère, qui nous a amené au rond-point euh, euh, en répondant euh, à l'appel qui était passé sur les réseaux sociaux euh, pour le 17 novembre. Et derrière, très rapidement... Euh, je dirais même pas dans, la, dans, dans, les, dans, dans les jours qui ont suivi, euh, les gens se sont parlés. Parce que finalement, hein, c'est très chiant d'être à un bon point on va pas se mentir, euh, on ne va repasser les voitures, on va moins être fan de, fans de gueule, euh, voilà Donc très rapidement, les gens se sont parlés, et euh, derrière ce sentiment de colère, ça m'a fait un peu peine quand on a parlé de colère chaude, colère froide, parce que cette colère, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu, et je pense que c'est ce qui ressort aussi dans le film. Ça a surtout abouti à quelque chose de très solidaire, de très fraternel. Pour ce qui concerne, j'ai régulièrement participé aux assemblées, des assemblées, donc des retours d'autres euh, modes d'organisation euh, gilets jaunes dans d'autres coins géographiques. On a tous eu un moment où on a eu besoin de faire des assemblées générales, puisque finalement ces paroles qui s'échangeaient autour du feu de palette, elles avaient besoin d'être portées euh, bah, plus fort, plus haut et d'aboutir et voilà, on va où Donc il faut faire des assemblées générales pour débattre tous ensemble, pour expérimenter ce que moi personnellement j'ai découvert avec les gilets jaunes, c'est-à-dire l'intelligence collective, ce, ce bonheur de, de partager avec tous nos cerveaux et que finalement bah, c'est le meilleur qu'on ressort. Et, et c'est aussi une des illustrations qu'on a voulu mettre en place par rapport au, au film, au documentaire. Donc à Auxerre, on s'est très rapidement réunis en assemblée et le mouvement des Gilets jaunes, sans doute par cette défiance envers la représentativité, en tout cas au niveau des assemblées, des assemblées et de ceux qui adhèrent à cette forme d'expression de, du mouvement, n'ont pas souhaité s'inscrire dans la dynamique euh, électorale. Mais nous, en tout cas, à l'Ossère, on s'inscrit plus dans, dans une logique très populaire où on assume un côté euh, insurrectionnel, sans forcément parler de violence, mais euh, vraiment de, de changer de, de système. Alors d'abord en France et puis soyons ambitieux au niveau du monde parce qu'avec la mondialisation on ne peut pas considérer que la France si on veut vraiment que les choses changent vraiment profondément et intrinsèquement pour nous les gens d'en bas comme ils disent. Effectivement l'articulation voilà, entre, entre un mouvement que vous avez bien, un, euh, bien écrit et, euh, et euh, oui, la. la politique issue de, de l'élection. Donc là, la réponse est claire. En tout cas, vous concernant, l'élection présidentielle ne fait pas partie du calendrier politique et des objectifs politiques que vous, que vous défendez. Euh, il y a effectivement un calendrier politique avec le contexte de l'élection dans lequel une grande partie d'entre nous, effectivement, ne se reconnaît pas. On ne sera pas là ce soir-là, mais les abstentionnistes. Il y a de grandes chances que ce soit des gens qui ont porté ça. Néanmoins, euh, on a été extrêmement méprisé par le président en place, même s'il si n'est que le fruit d'un système, qu'il est aussi l'aboutissement de ce système. Et je ne peux, peux pas vous dire que la date des élections présidentielles n'a pas de sens pour nous. Alors, ce que je vous propose, parce que l'heure tourne, c'est que l'on voit le film, hein, que l'on voit le film, et que l'on donne la parole donc. Euh au, au gilet jaune qui s'exprime dans, dans, dans ce film. Alors je réveille. La colère rassemble autour effectivement de cette expérience euh, humaine, euh, forte, cette expérience sensible, on voyait beaucoup d'émotions, de, de, voilà, de, de, de valeurs qui sont portées euh, dans ces témoignages, solidarité, fraternité, euh, euh, monde meilleur... Voilà, ça c'est ce que, ce que, ce que l'on entend. Donc la colère, la colère euh, euh, qui est notre sujet de ce soir, elle, elle rassemble. Ce que l'on entend aussi, c'est que la colère, euh, elle permet de se faire entendre. Quelqu'un en euh, à un moment dit J'ai tout d'abord réalisé qu'on était capable de faire trembler le pouvoir. Oui, ce qui m'a frappé, ce sont les, les mots utilisés. Euh, D'un côté, en effet, révolte. 68, qui est très présent générationnellement hein, chez euh, les ceux qui ont 60 ans, voilà, euh, le mépris, hein, la notion de mépris euh, qui est omniprésente, euh, l'indignation, la lutte, la rébellion. Ce qui est frappant, on se demande parfois si ce mouvement des Gilets jaunes, en refusant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute institutionnalisation durable, Assemblée des Assemblées, c'est un début d'institutionnalisation, mais toute institutionnalisation durable, on se demande si ce mouvement n'est pas, avant tout, n'a pas une fonction implicite. C'est de chercher dans un désert de lieux de rencontre, des lieux de convivialité, de rencontre, ce qu'on appellerait de manière un peu prétentieuse un espace public. Et là, le mouvement des Gilets jaunes, de manière claire, a inventé des lieux de rencontre, puis ensuite de reconnaissance de ces individus qui ne se connaissaient pas, pour créer une convivialité. Et la convivialité, c'est tout de même une vertu démocratique. Il en est resté cependant, vous voyez, trois ans plus tard, il en est resté cependant l'impression, la certitude même, que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas simplement l'expression d'une crise de la démocratie, mais et aussi le début d'une réponse à la crise de la démocratie. Mais vous avez, vous voyez, ce sentiment de colère qui, lorsqu'il se transmue en choix politique, nourrit pour l'instant les... Euh, Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, en choix politique, exprimé. Exprimé. Vous avez tout à fait raison. Il faudrait rajouter à cela ce qu'on appelle, nous, traditionnellement, l'abstentionnisme protestant. Donc euh, le problème, c'est dans la création, d'un quand vous avez un mouvement d'en bas, euh, quels sont les, les, les rapports de force à partir desquels ce mouvement d'en bas, qui est forcément un mouvement minoritaire au départ, pourrait-il accéder à euh, dire, avoir une vocation majoritaire Pour ça, il faut que la colère sociale tout à fait légitime rencontre une insatisfaction objective des citoyens. Pour l'instant, et ça peut changer, pour l'instant ça n'est pas le cas. J'ai évidemment envie de vous faire réagir à ce que vient de dire Pascal sand euh, ben Par exemple, par rapport à l'inquiétude, vous... et qui est effectivement, je pense, un sentiment très présent dans la population, il me semble, à titre personnel, que l'inquiétude c'est pas loin de la colère, parce qu'on en, sont... en est encore à l'inquiétude où certains sont passés de la colère à l'inquiétude. Et pour moi, euh, c'est ou avant ou après, mais c'est autour euh, d'un sentiment de colère. Et là, par contre, ça va être vraiment euh, purement à, à, à titre personnel. Mais moi, j'ai construit ma lutte dans le cadre euh, de, de ce mouvement des Gilets jaunes, euh, en adhérant à certains principes, notamment euh, les principes de masse critique à obtenir. Et pour le coup, on n'a pas besoin d'être majoritaire. Et je pense... Euh, par rapport aux causes qui m'animent personnellement et pas mal de camarades autour de moi, je pense que c'est un objectif plus objectif et plus atteignable que de souhaiter une majorité. C'était pour ça aussi qu'on n'a pas souhaité en passer par des corps représentatifs traditionnels, dans le sens où on est de toute façon, et on assume un côté insurrectionnel, parce qu'il nous a, entre guillemets, fait naître au mois de décembre où effectivement le pouvoir a tremblé. Mais il y a aussi tout un, tout un mouvement qui peine à gagner en visibilité, mais qui essaye de s'inscrire pour donner un sens au vote blanc et à l'abstention. Euh, on comprend très bien l'action de minorités actives, porteuses de revendications de justice sociale, d'égalité, etc. Les mouvements sociaux restent sauf lorsqu'ils deviennent ultra-majoritaires, hein, euh, ils restent toujours le fruit de l'action de, <coughs> de minorité. Les revendications des mouvements sociaux sont démenties par le grand nombre. Hein, 68 est une caricature à cet égard. Hein. Vous voyez, 68 en effet, manif étudiante, manif ouvrière, les accords Matignon, là, et puis en juin 68, Là, Le pays profond, parce qu'il y a un taux de participation phénoménal, le pays profond dit maintenant ça suffit. Donc, avec les hein? jeunes, la mer, ça. ça concerne des millions de Français. Des millions de Français. Oui. Même aux Européens. Oui. Ce sont des millions de Français qui sont allés voter. Euh, les mouvements sociaux du type bonnet rouge, du type Gilets jaunes, ce sont des centaines de milliers de personnes. Et tout ce qui est soutien. Aussi... Oui, soutien d'opinion. Mais si vous voulez, dans la rue, les plus grandes manifs, ça a été 300 000. Hein euh, vous voyez 300 000 et de l'autre côté millions d'électeurs, il y a bien un problème quand on parle au nom du peuple de quel peuple parle-t-on dans ce contexte précis on on, enfin, j'ai jamais eu la, la, la sensation que le mouvement se revendiquait du nombre, effectivement on se revendique de la représentativité dans nos diversités comme justement on essayait de le faire passer aussi dans le documentaire et comme on l'avait tous expérimenté sur les ronds-points. Je ne pense pas qu'on était sur une histoire de nombre, je ne je veux pas m'exprimer pour mes camarades, mais moi à titre personnel, euh, la démocratie, j'ai toujours vécu ça comme la dictature du nombre. Il y a quand même une, un début de légitimité, et ce gilet, euh, pour moi et pour tous les copains, c'est vraiment ce qui nous rend légitimes en tant que citoyens, ça nous a rendus citoyens. Ça nous a, alors effectivement, ça ne emmène, nous emmènera peut-être pas voter, mais ça nous a donné une place politique. Euh, dans le sens vie publique, euh, vraiment dans le sens originel du, du terme, qu'on s'est vraiment réapproprié et qui, pour le coup, est universel dans l'histoire des, des Gilets jaunes. Quel que soit le Gilets jaunes qui vous parlera, on a retrouvé une légitimité avec euh, ce Gilets jaunes. Merci, alors je pense qu'il est. Voilà, on va passer la parole euh, aussi euh, à la salle. Alors, euh, là, ma question était simple. Moi, je veux. Je suis un peu sceptique sur les mouvements des gilets jaunes ou des, euh, euh, des bonnets rouges ou des bonnets. D'abord parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a tout et n'importe quoi. Et, et ensuite, ce refus de l'organisation... ...une hiérarchie et une représentativité qu'on n'est pas organisé. Euh, nous, en tout cas sur l'Assemblée Populaire d'Auxerre. Euh, on, on tient nos assemblées populaires depuis le 19 mars 2019, 5 heures de débat tous les mercredis. Donc je ne pense pas qu'un groupe qui puisse euh, assumer de se réunir tous les mercredis pour débattre pendant 5 heures soit vraiment, on puisse le qualifier de non organisé. On a produit 12 pages de revendications. Par contre, on ne refuse pas d'être organisé. Nous, au CERN, on s'est se structurant l'Assemblée populaire. On a participé aux assemblées, des assemblées euh, qui, si vous ne connaissez pas, euh, peuvent avoir l'air anodin, Mais il est quand même question de faire venir des représentants de toutes les assemblées de France. C'est euh, des assemblées qui se tiennent à plusieurs centaines de personnes. On, on est en débat du samedi matin jusqu'au dimanche après-midi. Mais on ne refuse pas le fait d'être organisé. Ce qu'on refuse, c'est le, le côté hiérarchie. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un, un humain, vaudrait, vaudrait plus qu'un autre humain. Nous avons une question d'un internaute qui suit donc la, le débat en ligne. Et c'est une question pour M. Perrineau. Et cette personne se demande euh, si vous avez une idée ou comment vous envisagez est -ce une démarche afin que les citoyens puisse avoir un meilleur accès au gouvernement et pas seulement aux élus de proximité. Et c'est peut-être ça la base aussi des, des colères et la base des problèmes. Il y a d'un côté une demande qui reste heureusement majoritaire, que la démocratie fonctionne autrement. Bon, on va essayer de réfléchir en trois minutes. Quand les, les pères fondateurs de, de la Révolution française ont inventé la démocratie représentative, ils savaient très bien qu'ils inventaient en même temps, une espèce de demande insatiable qui se nourrirait des déficits de la démocratie représentative qui mettait en place. Et moi, je verrais trois types de réponses. Rénover la démocratie représentative en créant de véritables contrepoids. Nous ne pouvons pas, nous qui vivons dans une démocratie présidentielle, continuer avec un système institutionnel présidentiel qui ne connaît pas de contrepoids. L'Assemblée nationale ne joue pas son rôle de contrepoids. Il faut réhabiliter le Parlement, il y a plusieurs réformes euh, très techniques, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a véritablement une vraie démocratie représentative, c'est une démocratie dans laquelle il y a une séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs, relisés Montesquieu, et tout est dit euh, euh, dès l'esprit des lois, et dans lequel il y a un système de, nos amis américains, c'est ça checks and balances. Nous n'avons pas ça. Ça existe plus aux États-Unis. Regardez, Biden, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'en face, il a un vrai parlement, lui. Hein. Alors, un républicain, euh, voilà, mais il a un vrai parlement. Nous, on a des gens qui ont le doigt sur la couture du pantalon et aucun contrepoids, puisque les élections législatives se font dans l'ombre de l'élection présidentielle et sont une pâle reproduction de l'élection présidentielle. Premier point. Donc là, il y a des choses à faire. Deuxièmement, euh, la démocratie horizontale, dont on parle, et qui s'exprime dans l'espace des luttes sociales, par bah, ces mouvements d'un nouveau type. Parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements d'un nouveau type. Hein Les Gilets jaunes, c'est un mouvement d'un nouveau type. Hein Alors, comment faire vivre la démocratie participative Il y a différents moyens qui sont timidement et maladroitement exploités. Il y a créé des débats et des zones de débat. Ça a été le vrai débat euh, des Gilets jaunes. Ça a été le grand débat national. Euh, là, vous avez des... des zones de démocratie participative qu'il faut étendre. Parce que la démocratie participative, c'est né, en fait, dans les luttes urbaines des années 60. Avant, il n'y avait pas de véritable démocratie participative digne de ce nom. C'est né avec les luttes urbaines des années 1960. Mais c'est toujours resté une réalité sur le terrain local. Le problème, c'est de faire accéder la démocratie participative euh, qui s'exprime et fonctionne parfois très bien sur le terrain local, au plan national. Deuxièmement, le tirage au sort. Vous parliez de la démocratie avénienne, j'espère que dans votre salon de coiffure, on a abordé le tirage au sort. Hein euh, C'est ce que le président, maladroitement, a cherché à faire avec la convention climatique. En réfléchissant à un problème qui est majeur, la démocratie participative n'acquerra une nouvelle légitimité que le jour où elle sera articulée objectivement à la décision qui est la démocratie Hein Il faut imaginer, et pas... on peut très bien réfléchir, comment on articule, par exemple, la démocratie participative par tirage au sort ou par au débat, etc., avec la démocratie représentative. Et comment on imagine la tuyau démocratique qui articule la démocratie représentative et la démocratie participative. Troisième ah. élément. Troisième élément, la démocratie directe. Parce qu'au fond, ce dont vous êtes porteur, dont vous écoutez attentivement, c'est le rêve extrêmement ancien et extrêmement sympathique de la démocratie directe. Hein C'est-à-dire l'agora, l'assemblée. Alors, il y a la démocratie directe, et la démocratie directe, il y a un moyen de la faire vivre. c'est pas pour rien que vous avez des porteurs du RIC, c'est le référendum. La réhabilitation du référendum. Nous avons une constitution qui prévoit le référendum. Qui prévoit le référendum de l'article 11 sur de multiples sujets, qui prévoit l'article 89 quand on touche à la loi fondamentale, bien sûr qu'il faut que le peuple donne son accord, hein, et qui pourrait prévoir, maintenant, ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire, mais qu'on peut faire évoluer. Sans se couler sur le RIC, on peut imaginer un référendum d'initiative populaire avec beaucoup moins de signatures que celles que l'on demande aujourd'hui, qui rendent en fait le référendum d'initiative populaire quasi impossible. Par rapport au référendum, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas occulter le poids des médias dans la société actuelle, qui, vu les orientations qu'ont les médias les plus en visibilité, pose un vrai problème quant à l'opportunité d'avoir une réflexion réellement éclairée pour la mise en place de référendum. Je répète un grand merci au cercle d'Orsay d'organiser ces trois débats. On en avait besoin. Merci, merci.